Je n'ai pas confiance en moi quand je chante. Est-ce que tu t'es déjà dit ça Si c'est le cas, écoute bien cette vidéo parce que ce que je vais te dire va très certainement t'aider. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. Alors, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se faire plaisir en chantant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai prévu une petite surprise. Tu vas voir, je t'en parlerai à la fin. Juste avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, active bien la petite cloche de notification pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne et il y en a toutes les semaines comme tu le sais pour t'aider. Alors, je n'ai pas confiance en moi quand je chante. Voilà, Des fois, j'ai des chanteuses, des chanteurs qui me disent ça. Et Moi, première question, je dis, bah écoute, est-ce que tu pourrais me chanter ta chanson, qu'on voit ce que ça donne et là, je vois la chanteuse ou le chanteur qui, euh, dit, qui, qui va fouiller dans son sac et qui me sort une feuille, un papier avec ses paroles. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. Ça veut dire que la, le chanteuse, ou la chanteuse ou le chanteur, il ne connaît pas son texte. Ça veut dire que finalement, il n'est pas si bien préparé que ça. Tu vois Donc moi, le premier problème que, que je vois quand on n'a pas confiance en soi, et j'ai voilà, fait à, à ce jour plus de 4000 coachings, c'est très souvent un manque de préparation. Ton cerveau il n'est pas bête, il sait que ta chanson en fait tu ne la connais pas nickel sur le bout des doigts, la preuve c'est que tu ne connais pas ton texte et du coup, bah, c'est normal qu'il ait peur parce que, il sait pas, que qui sait ce qui peut se passer sur scène si déjà tu ne connais pas ta, ton texte, tu peux avoir un trou de mémoire. Donc, c'est très important de travailler ton texte. Les artistes que tu vois sur scène ne chantent pas avec une feuille. Ils connaissent sur le bout des doigts de leur chanson. Donc Ça, c'est la première chose, manque de préparation. Si tu ne connais pas assez ton texte, déjà, il faut que tu bosses ça. Ensuite, souvent, ce qui, ce qui peut nous faire peur, manque de confiance en soi, c'est parce qu'on ne connaît pas l'environnement. Je suis sûr que quand tu chantes dans ta douche, tu n'as pas de problème de confiance en toi. Alors que si tu chantes euh, sur une scène par exemple, eh bien, euh, tu, tu, tu peux avoir, ce, ce manque de confiance en fait qui va se traduire par du trac. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est recréer les conditions. C'est-à-dire que quand tu chantes sur scène, c'est vrai que tu chantes dans un micro. Ce n'est pas pareil que quand tu chantes dans ta douche. Donc à ce moment-là, ben, si tu as un micro chez toi, entraîne-toi à chanter avec le micro. Ça déjà, ça va énormément t'aider, ça va, ça va enlever cette barrière du micro. Si tu peux te louer un petit studio, un petit local de répète vers chez toi, avec une sono, un micro, c'est pareil. mets toi dans les conditions. Ce qui fait que quand tu vas chanter, je sais pas, dans un bar, par exemple, ben, ça sera assez proche des conditions que tu auras en répétition, parce que voilà, ça sera à peu près la même sono, tu auras un micro, tu auras déjà l'habitude de t'entendre dans un micro, et ce ne sera pas un problème. Donc ça, c'est vraiment euh, le manque de préparation, c'est pour moi une des premières, un des premiers problèmes de... de, de, comment dire, de de, de manque de confiance en soi et, euh, et ça ben, il voilà, n'y a, a qu'à bosser, je dirais, pour euh, pallier à ce problème-là. Alors, il y a un deuxième problème. Euh, qui est euh, par rapport euh, au trac, au manque de confiance en soi et de, qui, de qui, ce qui peut réellement se passer sur scène. Mais ça, je te referai une autre vidéo là-dessus parce que là, voilà, ça, ça va être trop long sinon euh, dans cette vidéo. Euh, alors, si tu as des amis qui ont ce problème de confiance en soi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça les aidera et puis ça les fera bosser. Ils pourront voir en fait tous les endroits où ils ne sont peut-être pas assez préparés. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. Dans la préparation, je t'ai dit qu'il faut voilà, travailler, travailler sa voix. Par exemple, si tu n'arrives pas à chanter toutes les notes, c'est normal que tu aies un problème de confiance en toi. Si euh, ta respiration, tu ne la gères pas tout le temps, c'est normal que tu aies un problème de confiance en soi. Du coup, ce que je t'ai préparé, c'est euh, un petit pack euh, donc, que je vais t'offrir, donc il y a une formation dedans, il y a un échauffement, il y a un guide sur la respiration, il y a plein de trucs que tu vas recevoir là, au cours des jours suivants. Ce qu'il faut juste, c'est que tu puisses t'inscrire gratuitement en cliquant dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Donc, tu cliques, tu rentres ton prénom, une adresse mail. Attention quand tu rentres ton adresse mail, mets bien la bonne orthographe, sinon tu vas me dire « Antoine, j'ai n'ai reçu euh, mon cadeau ». Donc voilà, mets ta meilleure adresse mail pour être sûr de, revoir tout ce que je, de recevoir tout ce que je vais t'envoyer dans les prochains jours. Je te remercie euh, d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et d'ici là, eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao